Let's go. Ah il est peaux de neige. D'accord, on est tous en ensemble. Oh oui. Oh, je suis balayé. J'ai pris une boule de tête, une boule de tête, une boule dans la tête, ça fait mal. Aïe, ah, là elle est plus grosse, ça, là. ça m'écrase comme des crêpes De oh, l'autre côté wow j'ai été accroché petit renard on croit en toi petit renard on croit en toi petit renard tu veux le faire Euh... Allez Doge, allez on encourage Doge, allez Dodge, allez Dodge. tu peux le, t'as chaud, ouah, ouah, ouah le voltage, ouah bien joué, bien joué, bien joué, ok tu peux le faire normalement. normalement tu peux le faire, bien joué, le premier top 1 en équipe, Allez maintenant, avant toi avec tes 3 coups, il eu le top 1 qui a été fait, c'est pas par moi, mais c'est le top 1 d'équipe, c'est pareil, c'est le top 1 en général, bien joué là, premier top 1, let's go Ah mais c'est la course Attends c'est quoi cette course, j'ai jamais fait ça Attends, attends, je te tombé à ça, mais je la connais pas. Je connais l'autre, mais ça là, mais je la connais pas. Eh, faut peut-être le changer les p là. Je t'aime. Hein? Je vais me faire... Mais, mais arrête de tourner, non, mais tourner dans le marteau le marteau ah, <rire> ah si je vais flipper, là, le là tourner tourner le tourner du marteau -tour. ah mais je suis pas bah oui bah oui bah en même temps j'étais bloqué au tourner du marteau -tour. ouais, je pense qu'elle est chien, quand même C'était le premier but se... Peut-être ouais, c'est pas fini Vas-y la tête C'est pour toi c'est rien alors Je t'en remercie oui, Du fou là. coeur Clippez-moi ce but Clippez-moi ce but Il était magnifique le élimine, Une barre transversale rentrante. Il est magnifique. clippez moi celui. Dernière minute, C'est pas toi. Ah c'est pas fini. Voilà. Peut-être peut qu'en rencontre. Oui. Il va profiter du bien, ah, ah, oui, non, dommage, dommage, dommage, dommage, dommage, en plus, pas très loin. Peur, je J'ai clairement perdu. OUI! YES! Euh, je suis moins mise en avant. Mais est-ce que je fais une pause et je reprends dès que toutes les idées du nouveau, tout le tout ça. Toutes les idées, machin. Et est-ce que je reprends en force et tout Dès que j'ai mon appart, que je me suis organisée, tout ça. Ou est-ce que vraiment je fais une pause et. Euh... Oh, non, oh non, je me fais balader Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh, le sauvetage Les gars, faut clipper ça, je me suis sauvée Je me suis sauvée là oh là là là là Comment je me suis sauvée C'était un miracle Je sais pas. Euh, je monte ici tant que ça vient pas sur nous ça va failli me ça va vous balaner j'accroche waouh voilà chance bouge la manette bouge c'est chaud ah ouais, c'est assez chaud comme une patate chaude très très chaud mais je me concentre les gars je vous réponds quand j'ai plus perdu qu'on a tué du tu bleu et c'est je ne vois que ça C'est tout pour aujourd'hui, bien que la dièse a saut pour biii C'était nous en faisant une autre mission à 120 secondes Mission incompliée, Benika oh oh, Benika oh oh, oh, oh. Ça va être la fin du tu de la la ça va être la fin du la la la ça va être la fin, ça va être la fin du tu du, du, du, du, du, du, du, du.